Bonjour à tous, nous sommes en direct de l'école centrale, du campus de l'école centrale de Lyon pour les journées européennes de l'archéologie et nous avons la joie de présenter justement la scie hydraulique antique qui sert à couper la pierre euh, en première mondiale parce que c'est un prototype fonctionnel. Cet après-midi, nous présentons euh, la scie hydraulique donc, euh, en fonctionnement. Donc, cette année, euh, cette scie a fait l'objet d'un projet euh, d'élèves. Les élèves étaient en groupe de 6 et leur projet consistait en un travail sur l'abrasion de la pierre dure. Donc ils ont travaillé acoustiquement et puis ils ont regardé également la vitesse de pénétration de la scie dans la pierre dure. Et puis ils avaient un autre travail à réaliser lors de ce projet. Euh, au niveau de euh, l'entraînement euh, du dispositif euh, qui euh, permet à la scie donc, euh, de se déplacer alternativement. En direct de l'école centrale de Lyon. Buenas tardes a todos, estamos en direct de la Escuela de Ingenieros Central de Lyon. Alors aujourd'hui, euh, nous sommes devant la scie hydraulique en fonctionnement. Estamos delante de la sierra hydraulique que ahora mismo está funcionando. C'est un prototype romain es un prototype romano De mécanisation de du sillage de pierre. Il était utilisé pour asseoir la pierre de manière motorisée. C'est la première fois dans l'Antiquité en 500 après Jésus-Christ de que ce mouvement rotatif entraîné par l'eau. Que ce mouvement rotatif, levado por el agua, con la noria. ...en mouvement linéaire... ...se transforma en mouvement lineal. ...et la puissance de la machine... Il la potencia de la máquina... ...est, est donnée sur les lames qui coupent la pierre... ...es la sobre las hojas que cortan la piedra... ...ce sont des lames en acier... ...son hojas de acero... ...sous lesquelles l'on met du sable... ...bajo las cuales se ve echa arena et le silice du sable et le sable la arena coupe par abrasion, corta por abrasion les pierres dures las piedras duras avec l'aide de l'eau la qui, qui sert que à faire glisser que sirve para que las puedan et là vous pouvez voir les étudiants Podéis ver a los estudiantes de primer año dont notre star que vous connaissez, merci pour les 20 000 vues. Notre oh, estrella qui a plus de 20 000 vistas en les redes sociales. Et notre travail aujourd'hui, c'est de couper ce bloc de pierre. El trabajo de hoy es cortar este bloque de piedra. Donc vous avez toute la structure mobile. Tenéis toda esta estructura móvil qui est entraînée par un moteur. Qui est par un moteur quand antiguamente elle était la force de l'eau. À peu près à l'équivalent de la force de l'eau à l'époque romaine. À peu près en même quantité que l'eau pour la Noria. Le moteur a la même potence que en la, la force de l'eau qui à la Noria. Et là, vous avez le banc d'essai. Et ici, vous pouvez voir el banco de donde se hacen las pruebas sur lequel euh, sur lequel les étudiants ont fait les tests à échelle réduite Los estudiantes han utilizado este banco para justamente hacer los tests à escala reducida Et comme aujourd'hui ce sont les journées européennes de l'archéologie Oui, c'est son... le día del de la de la los días de l'archéologie la On peut vous présenter donc le polybolos nous présentons le polybolo, une arbalète automatique, une balista à répétition. Et ici, vous avez la grande plaque coupée. Aquí podéis ver una de las placas que la sierra hydraulique cortó. Et ça, c'est notre prochain projet. Et aquí podéis ver el próximo proyecto, une machine à Un... envoyer des boulets. Una máquina para lanzar bolos de piedra que nous allons fabriquer l'année prochaine. Que se que viene. Et que nous allons montrer au Festival européen latin-grec en 2023. Et que durant Festival européen griego latin griego pardon, que prochaine, en 2023. Cette année aussi, nous avons commencé aussi un autre projet d'étude qu'on appelle un PE, Voilà, donc, qui est la reconstitution d'une baliste lanceuse de boulets. Donc euh, les élèves cette année ont réalisé la conception euh, numérique donc, euh, à partir d'un logiciel de CAO de euh, cet ensemble baliste et euh, ils ont débuté la réalisation d'une euh, baliste à échelle réduite à échelle 1 tiers. Le but étant euh, de réaliser euh, pour euh, mars 2023 une baliste échelle 1, donc une baliste opérationnelle justement avec l'association Echelon qui s'occupe de reconstitution. Et on a la chance aussi de travailler avec un centralien de Centrale Marseille, aussi, qui travaille en doublon avec les étudiants de Lyon et avec aussi beaucoup de chercheurs, d'artisans, d'archéologues, etc. sur tout ce, ce, ce projet-là. Ce qui nous permettra d'avoir quelque chose de très, très intéressant en version finale, et surtout avec les Anglais qui ont déjà construit un prototype, qui sont Lenz et Wilkins. Et aujourd'hui, on se penche sur la question de, des systèmes de ce qu'on appelle de torsion, et c'est vraiment très, très particulier quand même. Voilà, on est sur, sur un système un peu original, où on va utiliser finalement l'équivalent d'un ressort de torsion, donc eh bien, il y a un travail à faire sur la définition du couple de torsion nécessaire à la propulsion du, du boulet. Donc ça, pareil, avec les compagnons du devoir, avec beaucoup d'artisans. Et on vous présente ça lors du Festival européen latin-grec en mars 2023. Et entre-temps, on aura pu, je pense, si tout se passe bien, euh, procéder à des tirs. Et bien évidemment, on va faire appel à vous tous, que ce soit pour le soutien, pour le relais, pour les retweets, ou pour un soutien financier pour construire ce prototype aussi. Like